Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 25 août et le mot clé du jour est levier. Alors il est important euh, que les PJ soient au cœur de l'histoire, ils ont besoin d'être justement les leviers, les déclencheurs euh, des événements qui se passent autour d'eux et des changements qui peuvent avoir lieu dans l'environnement, parmi la vie des PNJ, dans l'univers tout entier. Il est essentiel que, que vos joueurs aient une emprise réelle et tangible, de la même façon qu'un levier, sur l'histoire. Il vaut mieux avoir des histoires moins épiques, mais où les personnages sont réellement au cœur des décisions, au cœur des changements, que d'avoir des histoires extrêmement euh, grandiloquentes et pleines d'effets spéciaux si euh, vos joueurs et joueuses ont des PJ qui se retrouvent spectateurs de l'action. Donc le levier, euh, il, faut, il faut penser à ce que voilà, vos joueurs aient la possibilité de les actionner, les leviers, et de déclencher des changements. C'est RPG Day 2020, nous étions le 25 août. Je vous remercie d'avoir regardé ça. On se retrouve demain. Ciao les Rollists.